J'attends qu'on m'envoie les premières questions que je ne reçois pas pour l'instant. Allez-y dans le chat. N'hésitez hein. pas à poser vraiment toutes, toutes vos questions. Alors, ça, ça j'y ai déjà répondu tout à l'heure. Donc une autre question s'il vous plaît. Ah, alors Fred qui nous demande... « Proposer un rendez-vous immédiatement est-il déplacé ?» Oui. <rire> Dé enfin, déplacé. En fait, moi j'ai envie de te poser, alors je vous pose beaucoup de questions en fait ce soir, hein. j'ai envie de te poser une question Fred. Pourquoi aurais-tu envie de rencontrer quelqu'un avec qui tu n'as rien eu C'est-à-dire pas le moindre échange, pas le moindre ressenti du coup de la personne, pas la moindre complicité, pas le moindre moment où vous avez ri, rien du tout. Donc, pour moi, proposer un rendez-vous tout de suite, c'est signe d'un manque de, de, de confiance et d'une peur qu'au bout du compte, la personne te dise non. Mais ça, c'est le meilleur moyen qu'on te dise non. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup de personnes, et, et d'ailleurs, je trouve que ce pas très bon signe, euh, on a à peine dit bonjour, viens, on se voit et on se voit. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie d'avoir moi, moi, je, je t'encourage effectivement à te mettre dans une posture où toi-même tu auras envie de cette rencontre et l'autre aura eu le temps d'en avoir envie aussi. C'est quand même beaucoup plus sympa quand on se propose et qu'on se rencontre quand on en a envie, quand on a eu suffisamment d'espace et de temps et d'échange pour en avoir envie. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre trois mois, je déconseille aussi, mais en tout cas, euh, passer à « on se rencontre immédiatement », moi je trouve que ça ne laisse rien présager de très très bon, ni vis-à-vis -vis de la personne qui pose la question, ni vis-à-vis -vis de la personne qui répond « oui ». Ensuite, on a Vic qui nous dit Ça veut dire quoi si une personne regarde votre profil au moins 3-4 fois, mais ne vous répond pas Ça veut dire qu'elle hésite. Je ne peux pas évidemment parler d'un cas particulier. Je ne sais pas forcément ce que la personne a dans la tête, mais ça montre forcément une hésitation. C'est-à-dire que soit. Euh, euh, on ne regarde pas le profil, auquel cas ça montre qu'on n'est pas intéressé. Soit on regarde plusieurs fois le profil, ça veut dire qu'on est en train euh, d'hésiter. Là-dessus, tu n'as pas tellement de maîtrise, Vic. C'est-à-dire que si tu as effectivement... Euh, alors, soit il n'y a pas encore eu de, de, de, de message et tu peux envoyer un premier message. Voilà, si tu vois que la personne elle a regardé, ça vaut le coup d'envoyer un premier message. Soit il y a déjà eu un premier message, la personne regarde et il n'y a pas eu de, de réponse. Auquel cas, on n'insiste pas. Laisse, laisse venir. Et si la personne ne vient pas, ça n'aurait de toute façon rien donné, donc euh, pas de regret. Alors, on a Anto qui nous demande comment réagir lorsque l'autre personne ne donne plus de nouvelles du jour au lendemain Ghostine. Peut-on demander une explication ou doit-on abandonner avec le risque de tout arrêter sur un possible malentendu Ah, alors, j'ai tendance à dire, enfin, ma réponse va être double, soit, on n'écrit rien, c'est-à-dire que la personne n'a pas répondu, on ne va pas aller dans son cercle de responsabilité pour qu'elle nous réponde. Ça dépend un petit peu du cas de figure, en fait. Si vous avez eu des échanges super sympas, un début de complicité et que d'un coup, la personne disparaît, là, moi, je ne suis pas contre qu'on envoie un message. Si c'est après le bonjour que la personne ne répond pas, bon bah là, euh, on n'écrit rien. Mais s'il si, y a déjà eu des échanges qui étaient plutôt sympas, plutôt fluides justement, et qu'il y, y, y a quelque chose, moi, je conseille un message, hein, pas dix, un seul. Un seul pour dire, ben bah, euh, ouais je, je, je m'inquiète, j'espère que tout, enfin je m'inquiète pas forcément d'ailleurs, mais j'espère que tout va bien pour toi, et en disant qu'on a apprécié les premiers échanges. Voilà, j'ai bien apprécié no, nos échanges, etc. J'espère que tout va bien de ton côté d'interrogation et on laisse et on ne va pas plus loin parce qu'on ne peut pas forcer la personne et pousser pousser ça ne fera que la faire reculer ça n'amènera rien de bon alors on a François qui nous demande bonjour comment glisse-t-on d'une discussion de découverte à une discussion sur la recherche amoureuse et à aller plus loin le tout en évitant de casser la dynamique et la fluidité alors, qu'est-ce que tu veux dire par d'une discussion de découverte à une discussion sur la recherche amoureuse Parce que pour moi, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que toute la discussion est dans une démarche de recherche amoureuse et la découverte se fait par la découverte également euh, de la quête amoureuse. C'est-à-dire que ce n'est pas, bon, bah, je fais la découverte, un peu comme je disais tout à l'heure, C'est pas, euh, on est en phase découverte. Alors, phase 1, découverte, je te pose les milliards de questions euh, pratico-pratiques. Phase 2, la recherche amoureuse. Déjà, moi, je vous encourage à faire le contraire. C'est à être beaucoup plus sur cette sphère de la quête amoureuse, qu'on a envie de vivre dans la vie, ce qu'on a envie de vivre euh, dans une relation. Et puis, les trucs pratico-pratiques, on verra après. Ce n'est pas ça qui est le de plus important. En plus, souvent, ça nous biaise un peu, ça nous influence de savoir, ce que fait la personne dans la vie, etc. Moi, je trouve ça beaucoup plus beau, beaucoup plus romantique, beaucoup plus profond de surtout pas poser ces questions-là. Dites sans doute, peut-être que c'est ça que tu veux dire, hein, découverte, d'aller sur autre chose et puis après, on verra bien. Et là, on est quelque part, on a le cœur pur aussi pour répondre. Moi, je trouve ça plus joli, personnellement. Je ne sais pas si vous avez encore la possibilité de mettre des cœurs, mais si vous trouvez ça joli aussi, mettez un cœur. Euh, ensuite, Steph. Steph. Euh, qui nous demande, aux premiers échanges, faut-il privilégier le vous voirement ou on peut se permettre de tutoyer dès les premiers échanges. Il n'y a vraiment pas de règle là-dessus, euh, Steph, c'est comme tu le sens et comme tu as l'habitude de faire et comme tu es à l'aise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a des gens qui tutoient, il y a des gens qui vous voient. En fonction de l'âge, je dirais qu'il peut y avoir plus ou moins de tutoiement ou de vouvoiement, Mais, mais l'idée, ce n'est pas de faire plaisir parce que tu ne sais pas ce qui va convenir à la personne en face. Et la personne en face, elle est adulte. Si tu la tutoies et que le tutoiement ne lui convient pas, elle le dira. C'est pas pour ça qu'elle coupera l'échange. Donc, il n'y a pas un enjeu de dingue sur le tutoiement et le vouvoiement. Fais comme bon te semble et comme tu as l'habitude de faire et ça ira très bien. Puis après, on peut se mettre, euh, se mettre en face si on n'est pas en phase euh, là-dessus. Johan. Quelles sont les phrases à ne surtout pas dire du genre qui paraît arrogant ou autre Bon, alors là, je suis pas sûre d'avoir une phrase qui me vient euh, comme ça directement. Euh, alors, pas paraître arrogant, euh, c'est effectivement, enfin, paraître arrogant, ça serait un peu se la jouer. Encore une fois, beau gosse, lover, euh, euh, trop incisif ou intrusif. J'ai pas de phrase là qui me vient, euh, qui me vient comme ça, mais euh, c'est-à-dire Faisons preuve d'un peu d'humilité, d'un petit peu de délicatesse, de, donc euh, euh, des phrases à pas à dire, euh, bah, des phrases qui seraient trop directes par rapport à certaines intentions, évidemment, ça, ça serait pas à dire, euh, des phrases qui euh, seraient euh, un peu comme si je savais tout, en gros, je sais, en gros, je sais, euh, d'après ce que j'ai vu, qui tu es, euh, tu es quelqu'un comme ci ou quelqu'un comme ça, ça, je l'ai déjà vu, et ça, pour moi, c'est vraiment à pas faire, et je trouve ça très arrogant. Euh, donc de, de croire, d'avoir la prétention de croire qu'on a cerné la personne et qu'en plus, on lui colle une étiquette. Ça, vraiment, ça serait à, à ne pas faire. Gauthier Comment maintenir la discussion sans trop en dire pour ne pas spoiler le rendez-vous en face-à-face C'est -face ah. marrant parce que si tu, tu as peur de spoiler le rendez-vous, c'est que tu crois que tu as une manne limitée de choses que tu aurais à dire ou à faire connaître sur toi. Et ça, c'est une croyance, euh, Gauthier euh, En fait, tu vas rien spoiler. On est, je vous ai dit, la meilleure démarche dans laquelle être, c'est une démarche de spontanéité. C'est-à-dire que tout ce qui te traverse et que tu as envie de partager et de dire, quand tu es au moment du, du chat, tu le dis. Ça va paraît qu'il ne te restera rien à dire après. Euh, la, la, à, à, après, quand vous allez vous rencontrer, il y a des choses qui vont vous venir. Vous serez, qui vont te venir. Vous serez dans un autre contexte. Par rapport au contexte, tu auras des choses à dire. Par rapport à ce que tu ressens à ce moment-là, tu auras des choses à dire. Tu auras tout le temps des choses à dire. Donc, il n'y a pas « j'en garde sous le pied ». Là, sinon, on casse la fluidité et on en revient exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ne jamais casser la fluidité. Si tu as envie de dire un truc, ne le garde pas pour plus tard. Déjà, tu n'auras peut-être pas l'occasion. Donc, autant que tu le dises tout de suite, parce que c'est ça qui va créer du lien et faire en sorte que tu auras l'occasion de rencontrer la personne. J'ai Orphie qui nous demande comment gérer les longs silences plusieurs par jour. Là, on est bien d'accord qu'on parle du chat, On ne parle pas de la rencontre, J'imagine. Euh, si ça parle de la rencontre, j'en parlerai, euh, du coup, je répondrai volontiers à cette question lors du prochain live coaching. Euh, si on parle du long silence, c'est-à-dire de la non-réponse pendant euh, plusieurs jours, on ne relance pas. On ne relance pas, sauf encore une fois, euh, cas précédent, sauf encore une fois, si vraiment on a l'habitude de s'écrire tous les jours, pendant dix jours et qu'un jour, il y a un long silence, on peut prendre des nouvelles, en fait, euh, sans... Être dans une démarche de dire « ouais, l'autre veut plus de moi, il a trouvé quelqu'un d'autre » ou « elle a trouvé quelqu'un d'autre », etc. Non, juste prendre des nouvelles. voilà Si il y a des longs silences mais que la communication continue à se faire et que toi ça ne te convient pas, tu as le droit de le dire en fait. Tu as le droit de dire que… Moi, je, je conseille de, de le présenter différemment. C'est-à-dire de dire, moi j'adore quand on, quand on échange comme ça, quand on, quand on se partage des choses un peu spontanément, euh, euh, quand on se partage régulièrement des choses. Moi j'adore ça. Sinon, on peut très vite basculer dans le reproche, de dire, ah voilà, ben, ouais, tu ne m'as pas écrit pendant, pendant, pendant deux jours, c'est pas cool, etc. Donc surtout, on ne va pas dans le reproche. Et la, la, la réponse, le fait qu'on écrive quelque chose ou qu'on n'écrive rien, pour moi, ça dépend vraiment de ce qu'on a partagé avant ou pas. Arnaud, euh, peut-on taquiner dès les premiers échanges Oui, <rire> un grand oui. Euh, moi, je crois que si vraiment tu as ça dans la peau, j'ai envie de te dire de, de, de taquiner, fais-le dès le départ. Prends la précaution, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, de peut-être au départ mettre des smileys pour que la personne qui ne te connaît pas comprenne que c'est de la taquinerie. Si tu vois que la personne, elle ne le prend pas bien, bah, précise-lui, au cas où elle n'aurait pas compris que c'est de la taquinerie. Et si tu as vraiment quelqu'un en face de toi qui prend tout mal, passe à autre chose parce que si tu es quelqu'un de plutôt taquin, tu vas vraiment, vraiment t'ennuyer vraiment dans ces échanges-là et euh, dans la potentiellement dans, dans la relation. Mais oui, la taquinerie, c'est ce qui fait partie justement du, du flirt, de la séduction, etc. On titille, on cherche et c'est comme ça qu'on se découvre et, et je trouve que ça donne un ton, une ambiance qui donne envie d'y revenir justement. C'est plutôt sympa. Normalement, la plupart des gens euh, aiment ça. Katia qui nous dit « la communication est alignée ». Bah, je ne crois pas, Katia, sinon on ne ferait pas ce live coaching. <rire> je crois que, alors peut-être que c'est inné, peut-être qu'on le perd. Et, et la raison pour laquelle on le perd et on doute et, et, et on est parfois maladroit et on ne sait pas comment s'y prendre, c'est parce qu'on a peur. Donc, je ne sais pas si c'est inné ou pas, je pense qu'à force d'avoir peur, à force aussi de ne pas avoir confiance en soi, à force de ne pas avoir confiance en l'autre, on a perdu tous nos points de repère et on ne sait plus comment faire pour communiquer. Donc, moi, je crois que ça s'apprend que... Si on sent qu'on n'a pas été au top sur le sujet, il bah, y a des life coachings comme ça, il y a, y a des coachings, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que ça aille mieux et qu'on se sente plus à l'aise. La communication, c'est beaucoup une question de confiance en soi, au bout du compte. Euh, confiance dans, dans ce qu'on a au fond et dans le fait que c'est OK d'être spontané avec ce qu'on a au fond. Donc, euh, tout ça, tu peux vraiment, enfin, si c'est le sens de ta question, Katia, tu peux vraiment, vraiment améliorer ta communication en étant plus à l'aise et ça, ça s'acquiert. Et, et j'espère que ce live coaching euh, y contribue. Alors, Gwenaëlle. Comment trouver la bonne nuance entre se dévoiler et garder son jardin secret Alors, pour ça, et c'est une super question, c'est vraiment important euh, que tu sois très connecté à toi. C'est-à-dire que pour mettre le curseur, ce n'est pas en regardant l'autre qu'on met le curseur. C'est en ressentant soi-même jusqu'où, à un moment donné, on est prêt à aller sur ce qu'on va dévoiler de soi. Et potentiellement, petit à petit, on sera prêt à aller de plus en plus loin parce qu'on se sentira plus en confiance et on sera capable d'ouvrir un petit peu plus la porte. Mais c'est vraiment une question de ressenti, le fameux ressenti où ça se referme à l'intérieur. J'y vais pas, j'y vais pas encore, encore une fois. Hein, ça, c'est quelque chose de très évolutif, de très en mouvement où... Ok, je ressens que c'est ok et j'y vais. Donc, c'est en étant vraiment connecté, mais presque à ton corps, en fait, que tu vas ressentir si c'est ok pour toi de partager quelque chose ou si c'est pas encore ok. Moi, je ne veux vraiment pas quelque chose de définitif. Il euh, y a des choses pas ok parce qu'on ne se sent pas encore suffisamment en connaissance de l'autre ou en confiance de l'autre. Et puis, parfois, une heure après ou un jour après, c'est ok de le partager. Donc, surtout, on ne se force pas. On le dit, si l'autre pose une question et on n'est pas OK sur partager telle chose, on dit bah, « je me sens pas encore de répondre à ta question, mais quand je le sentirai, sans problème, je vais y répondre. » Voilà, on fait simple, on fait spontané, on fait authentique. Pierre, comment accélérer les rencontres sans brusquer Alors, elle est intéressante ta formulation, Pierre, parce que rien que la façon dont tu la poses, on est déjà en train de, de brusquer. On ne peut pas accélérer les choses. Il y a, et pourquoi enfin, c'est surtout que pourquoi accélérer les choses Ce qui va faire qu'il y ait rencontre et ce qui va faire une rencontre réussie, c'est le juste rythme. Pas la peur de « Oh, j'ai peur euh, qu'on qu ne me rencontre pas, donc je vais, je vais vouloir accélérer le truc pour me rassurer. » La rencontre, elle ne doit pas partir d'un besoin de réassurance. La rencontre, elle doit partir d'une envie et d'une envie ressentie réciproquement. Donc vraiment, je t'encourage à essayer d'apaiser tes peurs, à te dire que tes peurs sont absolument contre-productives parce que ça va faire l'effet inverse. Et de vraiment ressentir, toi, ah ben là maintenant, j'ai vraiment envie, ça c'est le premier point et c'est indispensable, mais de ressentir où en est l'autre. Et ça, dans les signaux que l'autre va t'envoyer. Te, va euh, et puis à ce moment-là, si tu sens que voilà, c'est fluide des deux côtés, que l'échange se poursuit et qu'il y a l'air d'avoir de l'envie des deux côtés, là, à ce moment-là, tu pourras proposer. Mais euh, vouloir accélérer, c'est déjà brusqué Bruce, ou Bruce, je ne sais pas. Quelle, fra... Quelle phrase idéale pour débuter une conversation avec une personne qui n'a quasi pas de description Alors, qu'est-ce qui te plaît chez cette personne si elle n'a quasi pas de description Parce que tout à l'heure, je vous encourageais à... Alors, là, on n'est pas dans zéro description. Donc je vais être un peu moins ferme que tout à l'heure sur le sujet. Quasi pas, bah, début... débute par ce qui t'a donné envie de la découvrir. Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça. Il n'y a pas grand-chose dans le profil et pourtant, il y a ce petit truc qui m'a fait tilt. Commence par le petit truc. Tu que ça, de toute façon, entre les mains. Donc, tu peux difficilement démarrer sur autre chose. Annick, à quel moment et comment poser les questions, il y a des guillemets, <rire> sérieuses, comme avez-vous des engagements avec d'autres personnes Depuis combien de temps êtes-vous seule Beaucoup de personnes ont, ont, beau, ont beau jeu de répondre. Rencontrons-nous d'abord et on en reparlera plus tard. Ok. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, euh, Annick. La première chose, c'est que tout est sérieux, dans le, dans le fond, dans la démarche de rencontre, euh, mais, mais la forme peut être, euh, peut être légère. Donc, pour moi, il n'y a pas un moment particulier pour aborder ça. Moi, je crois que la meilleure façon d'aborder ces questions, qui parfois vous stressent un petit peu, c'est de les aborder pour vous. Ce n'est pas tant de poser la question à l'autre, c'est de vous en parler pour vous-même au départ. Par exemple, si toi, tu es dans une démarche où euh, tu discutes avec, euh, avec un homme et euh, tu n'as pas envie de discuter avec d'autres, toi, en fait, toi, tu peux l'exprimer. Tu peux dire, ben bah voilà, moi, je suis plutôt focus, euh, voilà, et quand j'échange avec un homme, j'ai n'ai euh, pas forcément envie d'avoir, j'ai n'ai pas l'énergie, l'envie, enfin, la vérité, quoi, je ne sais pas, euh, d'échanger avec plusieurs. Donc tu parles de toi et ensuite tu dis « et toi, comment vois-tu les choses ?» Mais de manière ouverte, l'autre peut ne pas voir les choses de la même façon que toi et c'est ok, vous êtes dans une phase de découverte pour voir si ça colle. Okay Mais vraiment, je suggère pour moi une façon beaucoup plus fluide, euh, beaucoup plus douce et qui met beaucoup plus en confiance l'autre, justement pour pouvoir hein, répondre librement à la question. C'est vraiment que tu commences à toi dire comment tu vois les choses, comment tu ressens les so choses et ensuite tu passes le micro à l'autre. Régine, comment attirer le regard par rapport à son profil Ah, alors Régine, déjà, retourne voir le replay du live précédent, <rire> mais je vais quand même répondre euh, à ta question. Euh, attirer le regard, ça passe par l'attention que tu vas euh, porter à la description, aux photos que tu vas mettre, j'ai bien dit aux photos, à plusieurs photos. Euh, C'est-à-dire qu'attirer euh, le regard, il faut qu'il y ait quelque chose, alors évidemment le premier truc qu'on voit c'est la photo, il ne faut pas se mentir. Donc ça veut dire que si les photos elles sont sombres, elles sont de dos, elles sont avec des lunettes, avec un masque anti-Covid, avec tout ce que tu veux, on n'attire pas l'attention. Euh, le but ce n'est pas tant d'attirer l'attention, c'est de montrer quelque chose de soi, qui soit le plus bah, mis en valeur possible, évidemment, mais qui soit le plus soi parce qu'au moins on attira la bonne attention, c'est déjà la première chose. Et après le profil, pour moi, c'est effectivement de, de, de pouvoir présenter qui on est, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de partager, qu'on commence à, à, à transmettre un petit vibrato par rapport à, à tout ce qu'on a envie d'expérimenter, de partager avec l'autre. Voilà, et de le faire à cœur ouvert. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui parlera plus que des, des banalités qu'on pourrait mettre ou des, ou des, ou des photos qui ne euh, qui, qui mettent pas en valeur. Alors, je vais, je vais essayer de lire le nom New GVG. Donc, les messages doivent-ils se terminer par une question pour relancer l'échange alors, sur le premier message, moi, j'encourage quand même à lancer les choses, donc à terminer par une question et comme je vous disais tout à l'heure, une question qui est en rapport avec ce qui vous a fait Tilt. Une fois qu'on est dans les échanges, on n'a pas à se forcer et à se mettre une stratégie, de mettre une question, encore une fois, de peur que l'autre ne relance pas l'échange. Donc une fois qu'on est lancé dans les échanges, il n'y a aucune obligation à mettre une question à la fin ou à renvoyer la question à l'autre. On peut le faire, mais on n'est pas du tout obligé. Restons encore une fois dans la spontanéité. Parfois, on peut répondre juste sur soi. L'autre est grand ou l'autre est grande. Euh, S'il a envie de répondre, par exemple, à la même question sur soi, il ou elle pourra très bien le faire. Donc euh, ce qui serait dommage, c'est de se fixer une règle qui rendrait les choses un petit peu moins fluides et un petit peu moins euh, spontanées, euh, à mon sens. Agathe. Doit-on dévoiler dès le début ce que l'on pense être un gros défaut ou un frein du style « j'ai quatre enfants en garde alternée » Alors, c'est pas un défaut, Agathe. Si toi, tu considères ça comme une tare, un défaut, alors je pense bien que tu ne le considères pas pour toi-même, mais euh, comme une, une tare entre guillemets pour la rencontre amoureuse, c'est cette énergie-là que tu vas transmettre. Fais la paix avec ça. C'est-à-dire que oui, bien sûr qu'il y a un certain nombre d'hommes, nombre d'hommes et de femmes pareil hein, dans, dans l'autre sens hein, qui vont dire oh là là c'est beaucoup trop d'enfants ok mais cela tu t'en fiches c'est pas cela que tu veux vu que en l'occurrence tu as quatre enfants en garde alternée donc on va pas miser sur ceux qui ne veulent pas qui sont mis des règles comme ça etc euh, pour moi on peut tout dire encore une fois dès le départ et plus on le dit tôt moins on est en train euh, moins on est dans la peur quelque part et plus on fait Naturellement et, sans, et avec bienveillance, quelque part, un filtre et un tri. À quoi ça sert de vouloir créer un lien, etc., et qu'une personne, au bout du compte, au bout de trois semaines de, de chat, qui nous dira ah non, moi, quatre enfants, c'est hors de question, c'est horrible, etc. Ça serait bon pour personne, ni pour lui, ni pour toi. Donc, pour moi, c'est important déjà que tu considères que ce n'est pas une ta ou un défaut et qu'on peut rencontrer. Parce que la croyance qu'il y a derrière, c'est. C'est mort. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un parce que j'ai quatre enfants en garde alternée et que personne ne supportera. Reconnecte-toi à quelque chose de beaucoup plus vrai. On n'en est pas, encore une fois, à s'installer ensemble. On en est à se découvrir, à se dévoiler, à se voir quand les enfants ne sont pas là. Euh, donc, pas un... ne considère pas ça comme un problème et comme un frein à la rencontre. Là, tu es en train de projeter sur l'autre ce que toi, tu considères. Mais ce n'est pas du tout un frein. Euh, au départ, si tu as tes enfants en garde alternée, tu auras tout le temps de faire... Euh de faire des rencontres. Alors on a Patrick qui nous dit « Moi je suis un peu timide et pour discuter avec une fille je n'ai pas un grand débit de parole. Que faut-il améliorer Y a-t-il une formation pour avoir plus de débit de parole ?» Qu'il est possible de faire. Euh, alors, bon, je ne sais pas euh, ce que, que tu entends par un faible débit de parole. La première chose c'est que si toi tu n'es pas à l'aise avec ça, si toi tu as envie d'évoluer sur ce sujet-là, ce n'est pas une obligation, c'est ton ressenti à toi, le théâtre, c'est parfait. Alors, il peut y avoir des, des coachings spécifiques, effectivement, là-dessus, mais je sais que le théâtre, c'est un outil qui peut, être, euh, qui peut être conseillé, évidemment. Pour autant, c'est pas parce que tu n'as pas un grand débit de parole que c'est forcément un problème. Là, je répondais à ta question si c'est un problème pour toi, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un problème pour l'autre. Et dans ce cadre-là, moi, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est que s'il y a un faible débit de parole, il y a autre chose qui peut se passer. Et en l'occurrence, moi, je, je, je serais toi, je miserais beaucoup et je focaliserais sur le regard. C'est-à-dire que ça peut être super puissant aussi, quelqu'un qui parle pas beaucoup mais qui regarde intensément. Donc, je t'encourage plutôt à voir ce que tu peux avoir justement et en quoi ce faible débit de parole peut t'apporter quelque chose dans la rencontre euh, plutôt que de focaliser sur ce que tu n'as pas. Euh, parce que c'est pas forcément euh, quelqu'un qui, qui est aussi un moulin à paroles, c'est pas tellement mieux donc je sais pas si c'est ça que tu vises mais en tout cas c'est pas forcément une problématique. On peut, être, on peut avoir un côté un petit peu justement euh, énigmatique ou euh, voilà, avoir quelque chose de plus profond et de plus intense qui se, pa qui se passe quand justement on parle moins. Ce qui n'est pas du tout ce que je suis en train de vous, de vous montrer là parce que j'ai un gros débit de parole dans ce que je suis en train de vous dire. Alors, euh, prof Karl qui nous dit, comment faire un bon message d'accroche, humour au sérieux Alors, comment faire un bon message d'accroche Ça, j'y ai déjà répondu. Si tu arrivé un petit peu tard, d'ailleurs, dans, dans quelques jours, vous aurez le replay. Hein, donc vous pouvez vous repasser en boucle les bons conseils. Euh, humour au sérieux Comme tu es. Viens comme tu es, euh, mon cher prof Karl. Euh, alors, si tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'humour, évidemment, l'humour, c'est quand même un truc qui, qui marche bien. Donc qui marche bien parce que c'est ce que tu es. Si quelqu'un qui est vraiment pas dans l'humour essaye de faire dans l'humour, souvent ça fait flop. Mais si c'est ta personnalité, franchement, vas-y, parce que c'est toujours agréable de recevoir un message avec, euh, avec de l'humour. C'est pas parce que je vous dis ça que si vous faites un message sans humour, c'est tout foutu, c'est tout pourri. C'est pas du tout ça, évidemment. Mais faites vraiment dans la spontanéité de ce qui vous vient et dans ce qui colle le plus proche à votre personnalité. Vincent, doit-on dire qu'on euh, est dans une période de dépression. Alors, remontons un petit peu à, avant la question. Euh, mais cela dit, c'est une question qui est, qui est vraiment importante et, et intéressante. Est-ce que tu te sens capable, est-ce que tu te sens prêt à rencontrer l'amour alors que tu es en dépression Je crois que c'est vraiment ça la question fondamentale, c'est-à-dire que si tu es dans cette phase-là, est-ce que tu sens que tu peux t'ouvrir Est-ce que tu sens que tu es capable de te faire confiance, de faire confiance à l'autre Est-ce que tu sens que tu es, t es dans, dans, un, dans, dans quelque chose où tu peux échanger Si la question, si la réponse est oui, ok, très bien, tu y vas. Alors, moi, je n'utiliserai pas forcément euh, là comme ça, à brûle point, je suis en dépression. Ce n'est pas ce que tu vas écrire dans ton profil et c'est peut-être pas ce que tu vas dire. Mais si tu te sens prêt, donc je, je fais bien le préalable que je viens de te faire avant. Si tu te sens prêt à rencontrer l'amour, dans cette phase de dépression, je ne suis pas certaine, mais bon, si tu te sens prêt euh, là-dessus, à ce moment-là, tu peux, dans le cadre des échanges, quand les échanges se sont instaurés, dire que voilà, tu vis une période qui est un peu sombre, un peu difficile, mais que euh, tu as, as, as envie vraiment de... de, de, de la... Tu es très attirée par la lumière au bout du tunnel, si c'est vrai, si c'est vraiment là que tu, que tu en es. Mais, mais voilà, prends très au sérieux, essaye vraiment de, de te soigner, de faire le nécessaire pour te sortir évidemment de cette dépression. Ça sera beaucoup plus facile et plus évident pour toi d'être dans la démarche de rencontre amoureuse, à mon sens. Vincent, doit-on dire... Euh, pardon, c'était la question précédente. Camille, comment gérer le fléau majeur des interactions via Internet euh, Le mensonge et la comédie. Beaucoup de gens mentent sur qui ils sont tu peux pas le gérer. Euh, je veux dire, tu, tu n'as pas la possibilité, la capacité de gérer euh, les communications, euh, les mensonges ou euh, ce que tu appelles la comédie des autres. Moi, j'aimerais quand même mettre une nuance parce que si tu pars du principe que sur les applis, tout le monde est menteur, tout le monde est dans la comédie, là, tu vas attirer exactement ce que tu as peur d'attirer. Donc, ce n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas menteur, tout le monde n'est pas dans la comédie sur les applis. Est-ce qu'il y en a Oui, bien sûr, comme partout. Euh, comme dans la rue, comme chez des amis, comme partout. Donc, tu ne peux pas le gérer, c'est-à-dire que tu ne peux pas contrôler les autres. En revanche, tu peux t'affûter, c'est-à-dire être connecté à ton intuition, pour ressentir les mensonges, et très sincèrement, les mensonges ou les choses qui nous paraissent bizarres, on les sent très très tôt. C'est souvent qu'on n'a pas envie de les sentir, donc on se ment à soi-même, c'est plutôt ça. Mais si on est vraiment connecté à son intuition, et tout le monde a cette capacité-là, dès le départ, on ne sait pas vraiment quoi, on sait... mais il y a un petit truc qui nous fait bizarre. Et quand il y a un truc qui nous fait bizarre, moi je dis toujours, je vous encourage à faire confiance dans ce petit truc qui ne sonne pas à l'intérieur de vous, et à ne pas forcément poursuivre. Mais si on est vraiment connecté à son intuition, pas si on est dans un mode un peu plus parano. Donc attention, euh, soyons honnêtes sur où on en est, est-ce que je me méfie de tout le monde et donc je vois du mensonge partout, auquel cas non, on se remet dans une autre énergie. Euh, est-ce que je suis ouverte à la rencontre et je suis connectée à ce que je ressens, soit c'est fluide, soit ça fait un petit truc bizarre et à ce moment-là on peut écouter son intuition. Les amis, je crois que c'était la dernière question. C'est déjà la fin euh, de ce live. Ça a été un, un vrai plaisir de partager, d'échanger avec vous. C'est toujours trop court. Euh, merci infiniment pour euh, tout ce qui s'est passé euh, comme interaction, pour vos questions, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos réponses au sondage. Euh, c'était vraiment chouette de partager ce, ce moment-là avec vous. Je vais vous donner et rendez-vous euh, rendez-vous au mois de décembre pour euh, un prochain live coaching euh, qui sera sur le sujet de la rencontre. Grand sujet aussi, j'ai hyper hâte. Et donc encore une fois, un grand merci à vous tous. Vous pourrez retrouver le replay d'ici quelques jours euh, sur, euh, sur Mythique. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Grand merci à tous et merci à Mythique encore une fois pour sa confiance. À très bientôt